Et je me suis encore planté. Et je me suis fait virer du cours de danse moderne. Tu comprends, le groupe progresse. Et dans l'intérêt du groupe, j'ai besoin d'une certaine homogénéité dans le groupe. Tu comprends, Jean-Jacques Moi, j'ai compris. Je m'en fous, j'irai à la piscine.